Nous lisons dans le livre des psaumes au chapitre 105. Psaume chapitre 105, nous lisons du premier verset au quinzième verset. Psaume 105, versets 1 à 15. Nous lisons la parole du Seigneur. Louez l'Éternel, invoquez son nom. Faites connaître parmi les peuples ses hauts faits. Chantez, chantez en son honneur, parlez de toutes ses merveilles Glorifiez-vous de son saint nom, que le cœur de ceux qui de ceux qui cherchent l'éternel se rejouisse Ayez recours à l'éternel et à son appui Cherchez continuellement sa face Souvenez-vous des prodiges qu'il a fait, des miracles et des jugements de sa bouche Postérité d'Abraham, son serviteur « Enfant de Jacob, ses élus. L'Éternel est notre Dieu. Ses jugements s'exercent sur toute la terre. Il se rappelle à toujours son alliance. Ses promesses pour mille générations. L'alliance qu'il a traité avec Abraham et le serment qu'il a fait à Isaac. Il a érigé pour Jacob en loi, pour Israël en alliance éternelle, disant « Je te donnerai le pays de Canaan. » comme l'héritage qui vous est échu. Ils étaient alors peu nombreux, très peu nombreux et étrangers dans le pays. Et ils allaient d'une nation à l'autre et d'un royaume vers un autre peuple. Mais il ne permit à personne de les opprimer et il châtilla des rois à cause d'eux. Ne touchez pas à mes oins et ne faites pas de mal à mes prophètes. Amen. Chaque promesse dans la Bible est mienne. Chaque chapitre, chaque verset, chaque ligne. Oui, je crois en son amour divin. Chaque promesse dans la Bible est mienne. Chaque promesse dans la Bible est mienne. Chaque chapitre, chaque verset, chaque ligne. Oui, je crois en son amour divin. Chaque promesse dans la Bible est C'est sur cela que nous appuyons notre bien-aimé Seigneur. Chaque promesse dans ta parole à toi et notre Père. Nous le recevons, nous croyons cela mon bien-aimé Père, parce que toi qui nous l'as dit aussi dans ta parole à toi, nous persévérons dans tout ce que toi tu nous as promis Seigneur, ce que tu as déclaré dans ta parole, puisque tu es celui qui veille sur ta propre parole. Merci encore pour ce moment béni Que nous a accordé la grâce de pouvoir avoir D'être dans ta maison à toi chaque jour Que nous avons des moments comme ceci Père Saint, au oh Dieu, c'est vraiment un privilège Extraordinaire, c'est pourquoi Nous voulons toujours profiter de chaque instant Mon bénémoine mes Père, parce que nous ne savons pas Ce que le lendemain nous réserve mon Père Saint Aujourd'hui nous avons la grâce d'avoir nos frères et sœurs avec nous Père, demain nous ne savons pas ce qui peut arriver Mon bénémoine, aimé Père divin. c'est pourquoi nous te disons Merci au oh Dieu, pour chaque jour que nous avons La grâce, de pouvoir être dans ces lieux aussi avec toi Père Pour nous conduire encore dans les chances des cantiques mon roi, et chanter avec beaucoup d'amour et de joie pour ta gloire à toi, que tu sois béni, mon béni, aimé Père Saint. Merci à moi pour le pardon de nos péchés, mon béni, Père oh Dieu. Merci encore pour la paix de notre cœur, mon roi, pour la grâce d'être réellement conduit par toi, Seigneur. Pour mon frère et ma soeur, et petits enfants, enfants, bon, bon, qu'aujourd'hui, bon, mon bénémoine, Père du au Dieu, chaque enfant qui est ici, mon Père du nous rendons gloire à ton Saint-Nom. Béni sois-tu encore pour tes consolations, mon bénémoine, Père oh Dieu. Louange et honneur à toi pour ta bonté à notre endroit. Tu es vraiment précieux pour nous. Tu es vraiment notre Dieu. Nous ne vivons que pour toi, mon bénémoine Père. Père Saint, Dieu, nous marcherons que pour toi, notre Dieu. Tiens-nous par ta main comme tu le fais, mon bénévole Père Saint, parce que nous te voulons de tout notre cœur. Merci encore pour en les cantines que nous avons en chanté encore ce soir. Merci pour le psaume aussi, mon bénévole Père Saint. Nous réalisons combien tu, tu nous aimes, mon bénévole Père Saint, que tu veilles sur nous et tu prends soin. Louange et honneur à toi. Souviens-toi de ton peuple encore à différents endroits encore ce soir. qui soit aussi béni, Père, car nous t'avons aussi prié, glorifié au nom de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Vous pouvez vous asseoir. Nous remercions notre Dieu comme nous venons de pouvoir aussi le chanter, que chaque promesse dans la Bible est mienne. Nous prenons donc possession de ce que le Seigneur nous donne et nous lui disons aussi merci pour son amour, surtout aussi pour sa grâce et ses grandes compassions à notre endroit. Nous sommes réellement aussi heureux de pouvoir voir que les déclarations que le Seigneur notre Dieu a fait effectivement son véritable et certain et nous sommes vraiment consolés, réalisant réellement aussi que il nous a fait cette promesse en disant que je suis l'éternel et, et je ne change pas. Et cela aussi sur lequel nous nous appuyons en sachant qu'il ne peut pas changer. Donc lorsqu'il déclare quelque chose, gloire à son nom, et il veille effectivement sur ce qu'il a déclaré, pas pour moi, ni pour toi, mais pour lui-même. Parce que Dieu aime être honoré et, et certainement il agit effectivement pour que la gloire en toute chose lui revienne. C'est pour ça que nous sommes appelés à pouvoir aussi le glorifier et lorsque nous le voyons aussi dans ses exploits parce qu'il est celui qui fait réellement des merveilles dans la vie totale chacun de nous. Nous le remercions aussi de tout notre cœur pour toutes les épreuves qu'on peut avoir. <rire> c'est ainsi que l'homme aime toujours être bien et tout ça et, mais jamais l'homme ne marrer, effectivement et surtout dire gloire à Dieu pour les épreuves que je passe c'est pas facile mais nous devons glorifier Dieu dans toutes les circonstances et le remercier vraiment pour tout le bonheur qui nous parce que le Seigneur a dit lui-même que les projets que j'ai formés pour vous sont des projets de bonheur et non pas de malheur. Alors, si je sais qu'il a formé des projets pour moi et que je l'aime, alors je dis que tout ce que Dieu permet, c'est pour mon bonheur. Même si, humainement parlant, je ne peux pas le comprendre, mais je lui dis « tu es vraiment sage ». Parce que ta façon de faire, si c'était comme l'humain, alors on ne sait pas comment aller s'en sortir. Mais tu es vraiment sage. Tu es vraiment Dieu et dans ta divinité que tu sois glorifié. C'est pour ça que nous t'aimons au oh Dieu. Parce que tu es Dieu. Alors, prends le contrôle. Nous sommes heureux de pouvoir réaliser qu'il est toujours le présent. Ah, ce qu'il a dit, les je suis m'envoient vers vous. Il est toujours présent, il est toujours actuel dans l'actualité. C'est pour ça que nous sommes sans crainte, même quand tout se tourne en tourbillon qu et qu'on entend effectivement de, à gauche et à droite que ça bouge et ceci et cela. Le monde est dans l'angoisse, nous nous sommes dans la paix. Amen. Et ça c'est certain, cette paix est vraiment réelle. Parce que nous ne sommes pas accrochés à des choses qui sont instables, vous voyez comme des sables mouvants dans lesquels les hommes peuvent se trouver tomber dedans et puis ils de plus en plus. Nous, nous sommes sur le roc. C'est là où où nous nous, nous ténons, effectivement et même quand les tremblements de terre. Je vous ai déjà rendu ce témoignage-là d'une sœur, et c'était, je pense, aux, aux États-Unis ou dans un pays, je pense que c'était quelque part dans ces, ces contrées-là, effectivement. C'était une sœur qui aimait tellement les seigneurs de tout son cœur et qui croyait vraiment en son Dieu, de toute son âme. Et voilà que dans la contrée, effectivement, il y avait aussi un jeune homme qui s'était trouvé là-bas, effectivement, dans ce coin, je pense, c'était parti pour moi pour chercher du travail ou quelque chose comme ça, parce qu'il voulait un peu changer de milieu et arriver dans cette contrée-là. Qu'est-ce qui s'est passé La météo annonce une forte rafale de tempête, comme vous entendez, comme ils appellent des là qui vient, mais vraiment qui emporte des maisons, et ceci et cela. Eh bien, c'était en fait le, le cas. Alors, comme il était allé, je pense, chercher du travail, évidemment, il, il était donc surpris dans cette tempête-là aussi forte. Il fallait qu'il puisse trouver un endroit pour s'est réfugié parce que c'était tellement assez fort que les maisons étaient arrachées et les vallées dans, dans la route, effectivement, les voitures s'écouvraient. Alors, en courant, se en pour s'abriter, il se retrouvait donc dans la maison où se trouvait donc la sœur en question. Alors, lorsqu'il regardait dehors, effectivement, là, le, le, le spectacle était tellement terrible et les jeunes hommes tremblaient parce qu'ils disaient que maintenant, bon, c'est la fin. Et puis, euh, il regarde la dame et donc qui était là, qui l'a accueillie dans la maison, qui l'a pas chassée, qui l'a regardée. La dame était assise et, et, et elle était vraiment sereine. Donc, euh, dans une paix extraordinaire, et il regardait les bonhommes, et puis les bonhommes le regardaient. Et alors, il voit que la dame en question ben, se met donc à genoux et commence à pouvoir prier. Et pendant qu'elle priait, effectivement, ce que c'est ce jeune homme-là qui a rendu ce témoignage, effectivement, elle voit effectivement que dans la prière, la dame était tout à fait paisiblement, et il priait avec une, une ferveur, avec une assurance, effectivement, dans sa prière, et il parlait à quelqu'un comme si c'était en fait quelqu'un qu'il connaissait depuis longtemps, avec qui ils avaient une relation, vraiment, dont il était certain, effectivement, de ce rapport, effectivement. C'est les jeunes hommes qui avaient cette témoignage. Il dit, j'ai trouvé dans sa façon de pouvoir faire les choses de prier, il parlait à quelqu'un, donc il priait quelqu'un, c'était pas un croyant. Et puis, et puis la, la dame elle termine sa prière, elle s'assied, et puis on observe les jeunes hommes, les jeunes hommes qui tremblaient comme c'était effectivement parce que là-bas la tempête était tellement se faute dehors. Et puis elle, elle, elle, elle dit, dit que la dame lui pose la question, mais il mais, euh, dit, mais dit, mais madame, c'est terrible que je vois qu'ici à l'extérieur, ça fait que tout le monde est dans l'angoisse et tout ça, puis bon, moi-même j'étais un d'eau, mais je te vois toi tu es là assise paisible, et puis tu étais là à genoux et tu as parlé à quelqu'un, mais vraiment avec une confiance extraordinaire, et puis tu t'es assise, tu es tranquille, et tu ne te vois pas bouger. Il dit, mais et, et, et, et, et, et, comment ça se fait Pourquoi ça Parce que l'attitude homme c'est pas normal d'être humain, normal, dit. Et puis il dit, dit mais comment ça se fait madame C'est la dame qui la regarde, et dit, mais un jeune homme, tu ne le, le connais pas encore Il dit, mais qui ça elle dit, mais donc tu ne le connais pas. Il dit, mais qui, qui est-ce que tu me parles que tu ne le connais pas Il dit, mais c'est lui avec qui je venais de parler maintenant. Il dit, madame, elle, elle, vous venez de parler de qui, là Et avec qui Il dit, mais en fait, si tu me vois aussi sereine comme ça, c'est parce que moi, je le connais. Il dit, mais qui peut te rendre aussi serein comme ça, dans un moment de difficulté comme ça aussi, où tout le monde dit, mais. Il dit, vraiment, tu ne le connais pas. Alors, il dit, mais. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Je suis longtemps qu'il est avec moi. Alors tout peut bouger autour et je ne suis pas secoué. Parce qu'aujourd'hui, même si ça tremble à gauche, et à droite, je sais qu'il me protège. C'est pour ça que tu ne me vois pas secoué parce que je suis certain. Et alors, c'est ces jours-là dans la maison de la sœur, que ces jeunes hommes-là, ayant vu ça, que lui, les jeunes hommes, a accepté le Seigneur comme son sauveur personnel. Vous savez, quelques temps après ce qui s'est passé, la tempête s'est calmée. Les jeune homme étaient sauvés, il est sorti de la maison, non seulement sauvé physiquement, mais aussi il a reçu aussi le salut. La sœur ne l'a pas prêché. Voilà, chapitre 25, 14, 25. Non. Non, on n'a pas prié à ton Ésaïe Esaïe a dit, et puis Matthieu a dit, et puis ceci, cela, alléluia, gloire à Dieu. Non, non, non, non, non. Juste sa vie. Amen. Juste son état dans lequel elle s'est trouvée, devant la situation dans laquelle elle s'est trouvée, cela a montré qu'elle avait. Quelque chose. Et c'est cela ce que le Seigneur, notre Dieu aussi, veut que nous, nous puissions arriver à pouvoir réellement aussi avoir. Dans le livre de Luc au chapitre 1, nous disons avec vous cela, Luc au chapitre 1, il est 23h33 déjà, Luc au chapitre 1, nous disons à partir du verset 1, il nous dit...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 après avoir fait des recherches exactes sur toutes ces choses depuis leur origine, de te l'exposer par écrit d'une manière suivie, excellente théophile, afin que tu reconnaisses la certitude des enseignements que tu as donc reçus. Amen. Maître béni, c'est toujours une grâce extraordinaire et des moments bénis où nous pouvons avoir ces temps de pouvoir nous retrouver ensemble. Cela nous rappelle le temps où tu étais sur cette terre, mon Sauveur, parce que c'est toi qui nous as appris à pouvoir ainsi te servir par la prédication de la parole. Tu as prêché toi-même ta parole. Et tu pouvais voir ce peuple qui avait tellement faim et soif, qui venait vers toi, mon béni, mes Père Saint. Tu leur donnais ce que vraiment que tu avais à pouvoir leur donner, afin qu'ils puissent vivre, mon sauveur. Aujourd'hui encore, nous sommes dans le même besoin. Nous aimons tant que tu sois avec nous, Père. Nous te remercions pour tout ce que tu fais parmi nous et pour nous, Père Saint-Dieu. Oh et par ta parole, à toi, vous lire encore aujourd'hui, Père Tuissant, tu implons la grâce de et pouvoir également et aussi nous éclairer, Père. Là où moi je faillis, Père, je te demande pardon, mon sauveur béni. Il s'agit de ton œuvre à toi, de ta parole à toi, de ton peuple, Père. Qui doit recevoir la parole pure pour pouvoir être aussi vivifié par toi, afin qu'il vive, mon de Père personne, devant ta face, mon Père. Là où ton peuple aussi a failli manquer, que tu lui pardonnes, Seigneur, tu es notre Dieu qui nous soutient, qui nous conduit, qui nous éclaire encore, Père. Ce soir, nous avons encore besoin de toi. Puisses-tu encore nous parler et nous aider, Père, car je t'ai ainsi prié, mon roi, au nom de Jésus Christ. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Vous remarquerez que dans le. Dieu que nous venons de lire, il est bien écrit, « Évangile selon Luc ». savez, quand euh, les gens euh, lisent euh, cela, je pense qu'ils euh, prêtent attention, probablement, parce que, peut-être qu'ils ne prêtent pas beaucoup attention, ils ont l'impression que c'est euh, quelque chose d'une histoire qu'on relate effectivement aux gens d'une certaine manière. Mais c'est Dieu que nous servons, est un Dieu vraiment tout à fait particulier et vraiment extraordinaire. On, on, on, on apprend de lui tous les jours et, et, et aussi euh, chaque moment qu'on a cette occasion de pouvoir réellement aussi nous retrouver ensemble dans la maison du Seigneur, effectivement. C'est là qu'on apprend qu'effectivement qu il est particulier et il fait des choses effectivement qui sont simplement à, à sa manière à lui. Et que si nous nous nous ne sommes pas vraiment conduits par l'esprit du Seigneur, dans le contexte du Seigneur. Nous sommes là, effectivement. Nous pouvons être là, en train de pouvoir écouter, mais simplement être religieux. Et finalement, après, on, on formera autre chose qui n'est pas de Dieu. Et vous comprendrez. Parce que pourquoi Vous qui êtes assis ici, et tous ceux qui sont aussi en connexion, qui nous suivent, effectivement, si nous, nous avons la grâce de, de réaliser pour nous l'importance des saisies. Nous nous disons de tout notre cœur, sans ambiguïté, qu'en dehors de ce, ceci, donc la Bible, il n'y a pas un autre livre. Il y a un qui peut être comparé à celui-ci. C'est la Bible, c'est sur les saintes écritures, c'est la parole de Dieu et c'est l'absolu. Nous, nous y sommes attachés de tout notre cœur et, et avec notre âme, nous disons toujours Seigneur, merci. C'est pour ça que quand il prie, il dit Seigneur, nous voulons maintenant nous asseoir à tes pieds. Et ça, ça veut dire beaucoup en fait. Quand on prie comme ça, ça doit nous ramener, comme il dit, que Dieu te bénisse richement, quand il est dit que, que, que ce soit comme, comme Marie était assise à tes pieds. Maintenant, transportons-nous en ce temps-là. Pourquoi Marie s'était-elle assise aux pieds de cet homme-là C'est parce qu'elle réalisait la grâce, l'importance, et qu'elle avait qu rêvait aux yeux de Dieu d'avoir cet homme-là et de l'écouter effectivement, les paroles qu'il prononçait. C'est pour ça que quand, quand il a dit à, à, à Pierre, effectivement, après que les autres ont été scandalisés par le parole qu'il lui avait dit effectivement, de sa bouche, et qu'ils sont donc sortis et partis, il se tourne vers les disciples en disant, en disant, mais pourquoi vous ne partez pas vous aussi C'est là que Pierre répondit en disant, mais à qui est-il d'autre qu'à toi Car c'est de toi que viennent les paroles de la vie éternelle. Ça, ce n'était pas une répétition. C'était une expérience que la personne a eu à pouvoir vivre, en fait. Avec cet homme-là, il dit, mais je veux me, dé je vais me détacher de toi pour aller où? Parce que que Dieu te bénisse. Et c'est comme il chante, effectivement, nous avons fouillé, nous avons cherché, nous avons creusé, on n'a trouvé personne. Nous avons écouté les Sanhedrin, ça n'a jamais changé ma vie. Vraiment, écouter des, des, des, des érodiens, tout cela, effectivement, tout tout ce qu'on a eu à pouvoir écouter, cela n'a jamais changé notre vie. Mais les jours où nous t'avons écouté, je parle de Pierre, hein, les jours où nous t'avons écouté, où moi ici, Pierre, j'ai eu à pouvoir entendre ta voix, ça a mon âme. Ça, je ne l'avais jamais eu avec tous les prédicateurs que nous avons ici en Israël. Mais il n'y a que tout. Et au fur et à mesure que j'ai marché avec toi, j'ai commencé à pouvoir voir non seulement ma vie changer, mais aussi effectivement que la compréhension de choses surnaturelles qui sont en rapport avec les choses qui sont des dieux, effectivement, cela a changé de plus en plus. Donc, ça, c'est quelque chose que je n'arrivais pas à pouvoir. Bon, il y a une chose que je voudrais quand même répéter. Pour tous ceux qui s'asseyent ici, ça doit s'arrêter, le sortir et les va-et-vient, pendant qu'on apporte la parole de Dieu, on sort. Si vous voulez aller à votre toilette, vous vous asseyez là-bas au fond. Plus question de pouvoir se mettre debout, fil là-bas sortir. Vous faites ça pendant qu'on chante les cantiques. Mais quand on prêche la parole de Dieu, je ne souhaiterais plus que cette rangée là voie debout, sortir, revenir, faire ceci. Vous faites tout dehors et vous revenez vous asseoir ici. Est-ce que c'est clair Merci. Donc, nous réalisons qu'effectivement que cet homme dont on parle, effectivement, dit, mais son cœur était tellement touché, ramené à pouvoir réaliser quel grosse privilège qu'il avait de pouvoir l'avoir dit. Mais alors, où est-ce que moi j'irai? C'est ainsi que, comme il dit souvent, mais Marie, quand Marie était assise là, ne peut pas des autres choses, casserole dans Il dit, j'ai trouvé une grâce extraordinaire. Parce que cependant que le maître est là, qu'il a dit lui-même, frère et soeur, Enfin, on oublie. Il dit, le semeur, il vient pour semer. Et puis, il a continué aussi en nous parlant, effectivement, que oui, mais que le semeur a semé la bonne semence dans, dans le champ. Et puis après, lorsque la nuit est venue, le malin est venu. Quand il a parlé, effectivement, il se dit, mais le bon semeur, mais c'est qui C'est bien le fils de l'homme. Est-ce que vous vous souvenez La sémence, c'est bien la parole des dieux. Est-ce que vous comprenez Amen. Donc quand il a là, il sème, c'est toujours la bonne sémence. Donc, si nous voulons recevoir cette séance, effectivement, il faut qu'on soit effectivement dans de bonnes conditions. aussi. Pour... C'est pour ça que Marie était donc assise et observant, recevant, effectivement aussi cela. Et là, ça a eu à pouvoir avoir effectivement aussi de l'effet dans sa propre vie aussi, et de comprendre, effectivement, son aussi le choix. Donc, nous disons que nous, nous avons donc eu euh, cette grâce, quand nous parlions effectivement des Luc, donc l'évangile selon Luc, effectivement, par rapport aux autres qui sont dans différentes euh, églises dénominationnelles, effectivement, ainsi de suite, effectivement. Et qu'est-ce que nous voyons des différent Quand eux, ils prennent ceci, les vins selon lui, qu'effectivement, ils lisent cela, effectivement, pour dire des choses qui étaient donc passées, effectivement, qu'ils prennent, effectivement, selon l'angle dans lequel ils peuvent prendre, effectivement. Et, et nous, nous disons que quand nous prenons ceci, nous disons que ceci est, est l'absolu... C'est la parole de vie que nous tenons dans notre cœur, dans notre âme, effectivement, que nous, nous, nous ne pouvons plus vivre sans Zizi. Eux, ils peuvent vivre avec des credos et des ceci et de cela, mais nous, on n'en a rien à voir avec des credos. On a ça. C'est ça qui fait, vous savez, la joie de notre vie, en fait. Quand je suis triste et que j'ai lu la parole de Dieu, je saute de joie. Frères et sœurs, il n'y a pour toi, je parle bien de vous, nous tous qui sommes des enfants de Dieu, nés de Dieu, il n'y a plus sur cette terre quelque chose qui peut faire le plus grand bonheur de ta vie Amen. si ce n'est ça. Amen. Amen. Alors pour vous et moi, on dit qu'on nous prenne tout, pas de problème, Amen. mais jamais notre Seigneur. Jamais ceci, mon frère, tu peux tout prendre. Oui, c'est vrai. Ce n'est pas qu'on dit ça parce que bon, on veut faire plaisir. De... Non. Nos frères qui nous ont précédés. Regardez très bien. Ils l'ont même prouvé dans les scènes d'écriture. Regardez, frères. Nous, nous revenons dans Luc, le... c'est le livre des Hébreux au chapitre 10. Regardez. On ne peut pas dire qu'il n'y avait pas eu des hommes qui aimaient Dieu de tout leur cœur, qui ont donné leur vie pour qu'ils... Il y en a eu, frères. Et ici, Hébreu chapitre 10, là, nous disons, il nous dit une chose, effectivement. Hébreu chapitre 10, c'est cela, oui, voilà voilà, voilà, voilà, voilà. Et voilà. Verset, verset, euh, verset 32. Je commence par verset 32. Il nous dit Souvenez-vous de ces premiers jours où, après avoir été éclairé, vous comprenez Après avoir été éclairé, vous avez soutenu un grand combat au milieu des souffrances. Amen. Vous avez persévéré malgré les souffrances de tout ça. Frère, Amen. vous n'avez pas regardé cela comme l'apôtre Paul l'a dit, vous vous souvenez Oui, on devient différent. Et puis continuez, d'une part, exposé comme un spectacle aux gens propres, parce que c'est vrai, quand tu aimes les seigneurs, les insultes vont te suivre. Vrai. Amen. Ah, mais soyez-en il a dit, ils vous haïront à cause de... Bon, mon nom Bien sûr que oui Attends-toi, mon frère, à ce que tu puisses être méprisé, ma soeur, la même chose, à cause de l'évangile du nom du Seigneur Jésus. Alors, il dit, d'une part, choisis comme inspectable aux opprobres et aux afflictions de l'autre, vous associant à ceux dont la position était la même. En effet, vous avez eu la compassion pour les prisonniers et vous avez accepté avec joie, Amen. quoi, l'enlèvement de vos Bien sûr que oui. Amen. Sachant que vous avez de biens meilleurs qui durent toujours. Amen. Bien sûr. Amen. Ah oui Vous pouvez tout prendre. Vraiment. Aussi longtemps que j'ai ça. Amen. Frère, je suis un homme heureux. Amen. Tu dois être une femme heureuse. Amen. Oui, c'est important, mon frère, que ton mari t'abandonne. À cause de l'évangile, sois heureux. Amen. Et ta femme t'abandonne. À cause de l'évangile, sois heureux. Amen. Mon frère, ma soeur, pourquoi mon frère Parce qu'avec le Seigneur, nous possédons toutes choses. Mais si on t'enlève le Seigneur, tu es la personne la plus malheureuse. Est-ce que vous comprenez Amen. Donc, il n'y a pas... Je parle effectivement aux fils et filles de Dieu qui ont reçu le Seigneur, qui ont goûté combien le Seigneur est bon. Quand je l'ai goûté... <rire> Même si je boite, je lui dis, oh Dieu, ta puissance reste la même. Je boite, mais je loue sa puissance. Parce que je sais, il suffit simplement, simplement, juste un mot, la chose change. Frère, nous devons connaître notre Dieu. Nous l'aimons vraiment, frère. Et nous devons savoir. Chacun de nous, de nous qu'en dehors du Seigneur Jésus-Christ, il n'y a aucune puissance. Est-ce que vous avez compris Amen. Et vous comprenez ce que cela veut dire Est-ce que vous comprenez Amen. ce que cela veut dire Amen. Ça veut dire que comme l'Écriture le dit, il est le tout Amen. Donc, écoutez bien s'il vous plaît, pour que, parce que vous n'avez pas de saisi. Il est le tout puissant. Donc, comme il est le tout puissant, il a donc la toute puissance. Ça veut dire que un ange, peu importe qui ce soit, un la, la puissance qu'il peut avoir pour agir, ben pour faire ceci, pour faire cela, ne peut jamais venir de lui, parce que l'auteur de la puissance, c'est Dieu. Donc Dieu donne une portion de la puissance pour qu'il agisse pour un moment et dans certaines conditions. Est-ce que vous comprenez Mais c'est pour cela que même dans les chapitres d'Apocalypse, je crois au chapitre 20, on nous dit que Satan a été lié. Donc, s'il est lié, s'il avait la puissance au-dessus de la puissance que Dieu a, il pouvait se délier. Est-ce que vous comprenez Donc, il a été lié. Et on dit bien, on dit bien, lié pendant... Il pouvait dire, non, après 150 ans, moi je me délie. Mais jusqu'à mille ans, il ne peut pas bouger. Parce que Dieu a dit mille ans, c'est mille ans. Est-ce que vous comprenez Amen. Donc l'autorité la puissance appartient à Dieu. Amen. Donc en dehors de Dieu, il n'y a pas de puissance. Amen. En dehors de Dieu, il n'y a pas d'autorité. C'est lui qui donne. C'est pour ça qu'on me dit, mais toute autorité vient... C'est assez clair. Donc Nous comprenons que là, c'est vraiment les seigneurs. Donc quand nous aimons le Seigneur, notre Dieu, nous nous trouvons, en fait, dans Je ne sais pas comment pouvoir l'expliquer et l'exprimer. Regardez une chose. Et ça, cet exemple, je vous donne souvent, pour que vous puissiez apprécier vous-même quelle est la nature que vous avez. Parce que si nous sommes un, un avocatier, bon, avocatier, il y en a des enfants qui ne connaissent même pas bien l'avocatier, Prenons, par exemple, qu'est-ce qu'un citronnier Les enfants connaissent les citrons, non Est-ce que vous connaissez les citrons Un citronnier, vous connaissez ce que c'est Un citronnier, c'est quoi Non, vous les grandes, non, mais je vois. Un citronnier, c'est quoi C'est quoi un citronnier Je n'ai pas bien entendu. Un citronnier, c'est quoi Il fait quoi Gloire à Dieu. Que Dieu vous bénisse. Donc, un citronnier, c'est un arbre qui porte des citrons. Donc, comme on l'appelle citronnier, eh bien, quand j'ai besoin d'avoir des citrons, je vais quand même parler à un pommier. Est-ce que vous comprenez Donc, je vais des citrons, je cherche où se trouve un citronnier. Et quand j'arrive j'ai un citronnier, je suis censé pouvoir avoir des citrons. Pas des, des pommes. Des pommes, vous comprenez Mais imaginez que j'arrive j'ai un citronnier, je trouve des poires. Est-ce que vous comprenez C'est important, cela. Je vais chez un citronnier. Donc, je dis, c'est un citronnier. Parce qu'il dit, mais cet arbre-là, c'est un citronnier. C'est moi qui l'ai planté, un citronnier. Il dit, oh, vous avez un citronnier Il dit Oui, j'ai un citronnier dans le coin de mon jardin. À côté, il n'y a, a pas d'autre arbre, il n'y a que cet arbre-là. Et moi, je vais chez cet arbre-là, qu'on appelle le citronnier. Et je veux cueillir des citrons. Qu'est-ce que je vois Je vois des poires. Qu'est-ce que vous allez penser Qu'est-ce que vous allez penser Ce n'est pas normal. Ou bien le monsieur s'est trompé, ou bien il y a un problème dans l'arbre. Si le monsieur dit qu'il avait planté un citronnier et qu'il voit que là, c'est trop manqué, moi je trouve des poires là-bas, c'est qu'il y a un problème. C'est qu'il y a un problème. <rire> parce qu'on reconnaît l'arbre, hein pas par ses racines, non. ni par ses feuilles, par les fruits. Vous savez ce que le Seigneur Jésus-Christ a dit dans les saint Écritures Je pense dans Jean au chapitre 15, je pense. Jean 15, rapidement. Regardez, Jean chapitre 15. Oh, il nous dit une chose ici, Jean 15. Il nous dit ici au verset 1, il dit, « Je suis le vrai cèpe, et mon père est le vigneron. » Vous comprenez les cèpes et les vignerons Avez, vous comprenez, non? Ok. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il le retranche, et tout sarment qui porte du fruit, il le monde afin qu'il porte encore plus de fruits. Vous comprenez? Avez-vous déjà vu le tronc d'un arbre porter de fruits? peut dans certains pays... Mais moi, depuis que j'existe, je n'ai jamais vu les troncs porter des fruits. Jamais. Ils sont toujours des branches. N'est-ce pas Amen. Alors, regardez ici ce que le Seigneur nous dit. Nous avons entendu, il dit ici, « Donc, tout serment qui porte du fruit, il l'émonde, afin qu'il porte encore plus de fruits. » Vous savez ce que c'est, qu'émonder Vous savez ce que c'est, non Amen. Ok. Parce que s'il si n'est pas émondé... Ah. Ça va étouffer on n'a pas beaucoup de fruits, donc il faut qu'on puisse les monder, hein? payer n'est-ce pas Merci. Alors il dit ici, il dit, déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi et je demeurerai en vous, comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cèpe. Ainsi vous ne les pouvez pas non plus si vous ne demeurez en moi. Donc, nous sommes les sarments. Donc, en fait, les sarments, c'est celui qui porte du fruit. Est-ce que vous saisissez Donc, il montre que effectivement que ceci, c'est une vigne quand même. Est-ce que vous comprenez On le voit par les sarments. N'est-ce pas Et continue, il dit, mais je suis le cep. vous êtes les sarments. Celui qui demeure à moi et en qui je demeure, porte beaucoup d'eux. Car sans moi, vous ne pouvez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 Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Je répète encore le verset 16. Ce n'est pas moi qui vous ai, ce n'est pas moi, ce n'est pas, pas, pas, pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi. Et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit. Je vous dis tout cela, effectivement, pour que vous puissiez comprendre, mon frère, comme je donne l'exemple tout à l'heure, effectivement, que quand on va vers un citronnier, on doit trouver des citrons. Si on trouve des poires. Ça, il y a un problème, en fait, entre la déclaration qu'on m'a fait. vous entendez cela Monsieur va dit, mais j'ai planté un citronnier, mais ce que j'ai trouvé, c'est un poirier, je ne peux pas quoi c'est un citronnier. C'est qu'il y a un problème, effectivement, par rapport à la déclaration qu'on a faite de, de cet état qu'on a planté, par rapport à ce qu'il produit comme fruits. C'est les fruits qui montrent qui vous êtes. Votre réaction dans une situation qui montre qui vous êtes. Ce n'est pas parce que tu assis dans l'église de tous les jours et chaque mois. Non. Non, monsieur. Les sorciers aussi font cela aussi. Mais c'est comment tu réagis En rapport avec les situation. En rapport. Parce que c'est là qu'on voit ce qu'il y a à l'intérieur. C'est la manifestation de ce que vous êtes. Comment ah, On a pris Paul et Barnabas. Parce que tout à l'heure, quand j'ai je demandé, je mais nous remercions Dieu aussi pour les épreuves, il n'y avait pas, pas beaucoup d'amen. Mais quand on dit, nous remercions Dieu pour les bénédictions, Alléluia. Pour les, alléluia. Gloire à Dieu pour les saluts, Alléluia. Pour les réussites, pour les voitures, pour les biens. Gloire à Dieu, il est vivant. Ça, tout le monde va le faire. Mais pour dire, Seigneur, gloire à toi pour les épreuves par lesquelles je passe, on attend un silence. Il dit, mais frère, ça, on ne peut pas dire. Mais ça, on doit le dire. Parce que la Bible dit que les épreuves, sont plus précieuses amen, amen. que l'eau périssable. Les bénédictions que tu reçois, c'est comme de l'or. C'est sur les attentes, bien. Mais il dit, mais les épreuves par lesquelles Dieu te fait passer sont plus précieuses que l'eau périssable. Alors, explique-moi ça avec la compréhension humaine. Tu diras que cet homme est un fou. Comment moi je peux glorifier Dieu dans mes épreuves, dit Seigneur, que ton nom soit béni, parce que je passe par le moment. Et oui, il dit, ce n'est pas normal. mais c'est pour que vous puissiez comprendre que quand on est des dieux, on a Dieu en soi, on est instruit des dieux. Nous on peut avoir le temps, je me réveiller, parce qu'il dit, mais en fait que tu, tu puisses avoir la certitude de quoi Des enseignements que tu as reçus. Donc, quand on connaît Dieu, quand Dieu a eu à pouvoir te montrer effectivement, alors tu comprends que cette manière de faire, Dieu ne peut pas faire comme un homme fait. Mais Dieu fait comme Dieu doit faire. Parce que nous sommes divins. Ah, vous direz, mais eh, frère Léonard, tu commences à nous raconter. Oui, certainement c'est vrai, mais il ne faut pas mélanger les choses, effectivement. Puis, Puisque ça divine, nous a tout donné. Hein. Vous non En fait que nous puissions participer à la nature. Oui. Participation. Oui. Deux pierres. Chapitre 1, c'est ça, non mm -hmm. Donc, à cause de cela, même fait tous vos efforts. Vous voyez ce que la Bible dit Il n'a pas dit à cause de dormir pour dire « Alléluia, je vais aller au ciel. » Non, messieurs. Il dit bien, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi parce qu'il ne va pas seulement rester comme ça. puis Dieu fait, fait tout. Non, monsieur. Ah. C'est écrit. hein? On va dire que je C'est dans la Bible. Fais tous vos efforts. Sœur, il faut que tu fasses des efforts. Quand tu es à la maison, tu vois le corps. Ah, je ne vais pas à l'assemblée. C'est Dieu qui ne veut pas que tu aies à l'assemblée, vraiment. Tu peux dire aussi, mais c'est aussi la volonté de Dieu. Je suis fatigué. Dieu comprend. Et puis, comme je suis un enfant de Dieu, tout concourt pour mon bien. Non. Ça, c'est les démons. Ça, ce n'est pas pour ton bien. Il t'empêche d'être le à l'endroit où tu dois être. Parce que toi, tu dois lui dire, mais non, mais non, mais non, qu'il est doux et agréable pour des frères. Les jours où mes frères sont là, moi je vais ronfler dans mon volonté en train de pouvoir me mettre des, des, des grappes, des raisins, dans la bouche comme ça. Jamais je ne être dans la maison du Seigneur. Mais c'est vrai. C'est vrai, frères et sœurs. Vous devez combattre avec l'arme que Dieu vous donne. Vous savez pourquoi j'aime aussi tant cet homme de Dieu, l'apôtre Paul il dit, j'ai très durement mon corps. Ne vous donnez pas à vous des, de, beaucoup de fleurs sur vous, vous mettez trop de fleurs, vous vous tuez, vous en fait, vous vous ensevelisez vous-même. Non, non, non, non. Il faut être assez ferme. Parce que quand le diable vient, il viendra pouvoir jouer avec toi. Tu vois, toi, hein, Dieu te connaît, et puis en plus, il ne faut pas perdre ton temps avec celui là celui là effectivement. Non, monsieur. Non, je dois savoir qu'est-ce que les saintes écritures me disent. C'est vrai. La communion fraternelle. Bon. Donc nous comprenons que c'est pour nous, en tant qu'enfants de Dieu, comme nous le disons, quand Dieu nous fait passer par. Il y a, il y a un catholique. Quand Dieu t'est fait passer, pour te, pour mm -hmm. ce que pour te purifier. Gloire à Dieu. Je te donne pas Merci, mon grand. Devant ce à ah, gloire à Dieu, vous avez entendu. Lève les yeux vers Lui, car Il t'a précédé, Par la souffrance tout fut accompli. Merci, que Dieu vous bénisse richement. Amen. Vous voyez, c'est pour ça, mon grand. De temps en temps, tu me posais un peu ça pour que tout le monde voyait. Lève les yeux vers Lui. Précédé à la souffrance tout fut accompli. Vous entendez cela Glorieux fut sans sang. Car il obéit jusqu'à la mort. Que Dieu vous bénisse. Justement les paroles. Vous avez entendu cela Amen. Vous le chantez, mais vous ne faites pas attention, vous comprenez Mais cela, effectivement, <rire> parce que, frère et sœur, toi, tu veux aller dans le fauteuil, on te met comme un qui bruit. Et dire, gloire à Dieu, je suis une fille en un fils de Dieu, tout va très bien. Tu ne pourras jamais aller plus loin. C'est par les souffrances, par les épreuves, que Dieu te prouve qu'il t'aime, en fait. Et les épreuves et les difficultés sont l'amour de Dieu, l'endroit de son fils, parce qu'il l'a montré lui-même, par lui-même, lorsqu'il était sur la terre. Et puis, nos soeurs ici l'ont, chanté tout à l'heure, effectivement, au travers. Je voudrais bien qu'ils nous projettent ça comme ça. Quand on, on va chanter cela, vous, vous, le voyez, vous le notez. Et quand vous êtes à la maison, effectivement, même avant de dormir ou demain matin, vous le chantez un peu. Et puis vous priez. Avant de dormir, vous chantez un peu. Et puis vous dormez. Vous savez qui vous êtes, effectivement. Et la nuit sera paisible. Il est fait. Et vous voyez que, il y a eu des hommes. Frères et soeur, des êtres humains comme vous et moi, qui ont tellement aimé Dieu, que quand on les a rentrés dans un endroit, on les a fouettés. Ils se sont plaints, pas plaints, en disant, ah, Dieu du ciel, comment est-ce possible que euh, les épreuves Non! Pendant qu'on fouettait l'homme, un être humain comme toi et moi, il glorifiait Dieu. Il dit, tu es grand mon Dieu, quelle grâce de ta t'avoir. Oui, on fouettait, l'homme chantait la gloire de Dieu. On les a flagellés. Ils ne se sont jamais plaints. Et vous voyez encore plus louer. C'est comme ça qu'on a appris que c'était l'importance de la louange. Quand ils louaient Dieu, cela, les prisons tremblaient. Et puis les portes se sont ouvertes. La force de la louange, effectivement, pas de plainte, pas de... Oh, parce que quand Dieu t'est fait passer par le feu, c'est pour ton bien, en fait. L'humain, en soi, dans la nature de l'être humain, c'est pour ça que... On voit qu'il y a toujours ce qu'on appelle des, des, des chrétiens simplement euh, de nom, et qui sont des historiens en fait effectivement dans l'histoire comme on lit comme on a lu tout à l'heure dans les livres de l'Évangile selon lui, comme on a dit effectivement. Dit, mais la différence qu'il y a entre vous et, et les autres effectivement d'une certaine manière qui peuvent lire effectivement comme ça et quand les situations viennent. Et pourtant ils lisent bien sans s'inquiéter qu'il y aura. Le Seigneur a dit mais vous aurez, vous, vous aurez des tribulations. C'est écrit, non C'est comme si on lit là, on ne voit pas très bien, on passe mais... <rire> nous n'aurons que des bénédictions. Vous aurez, Il a dit bien, vous aurez des tribulations. Il dit que des difficultés sur la terre. Oui. Mais il dit, mais ne craignez point J'ai vaincu Amen. les monde. C'est pour ça d'ailleurs que même l'apôtre Paul, cet homme, effectivement, qui aimait tellement Dieu. Il dit, mais il dit, mais il dit, mais écoutez, il dit, mais, il, dit mais, il dit, il y a une chose que je voudrais que nous puissions comprendre. Romain, regardez bien. Oui, mon grand, que le Seigneur soit béni. Romain, il prend cela. Et tout ça, c'est pour des élus, des fils de Dieu, ceux auxquels Dieu instruit. Romain, au chapitre 8, et il nous dit <coughs> allô Ah, nous continuons. Et il dit Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Jamais ceux qui sont limitrophes, hein. Mais ceux qui aiment Dieu de tout leur cœur, de toutes leurs âmes, leurs pensées, leur vie n'a plus d'importance si ce n'est que la vie de Christ en eux. Est-ce que vous comprenez? Êtes-vous à ce point-là? C'est cela la question. Alors dit moi de ceux qui sont appelés selon son dessein, car ceux qu'il a connus d'avance, ils ont aussi prédestiné à être semblables à l'image de son fils, en enfin, fait que son fils soit le premier-né de beaucoup de frères. Et ceux qu'il a pour dessiner, il les a aussi appelés. Ceux qu'il a appelés a aussi justifiés. Qu'est-ce justifié que j'ai dit, il glorifier. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses, afin que tu ne puisses pas faire bien la foi? Mais que ta foi soit ferme. Dieu, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Quel est donc ce démon qui peut arriver à pouvoir être au-dessus, frère? Parce qu'il est le créateur de tout. Il n'y a rien qui existe sans que Dieu l'ait ordonné lui-même. Et puis la Bible nous dit, mais arrive-t-il un malheur dans une ville sans que l'éternel l'ait ordonné Alléluia Mon frère, il contrôle tout. C'est pourquoi d'ailleurs, vous savez, la terre aujourd'hui, le pain est là, la pluie est là, effectivement, à cause de vous. Bien sûr que oui. Parce que c'est Dieu qui détermine les temps de les saisons. Il dit, ne faites point de mal, ni à l'huile, ni au vin. Hum. Eh oui, si les gens de ce monde pouvaient avoir les yeux ouverts, ils vous inviteraient, ils vous donneraient des cadeaux, des présents. Oui, bien sûr, ils feraient des virements sur vos comptes en banque. Et dit soyez heureux, soyez bénis. Et comme ces jours-là, effectivement, quand les enfants ils sont de d'Égypte, les vases d'or, les vases d'argent, on leur donnait. Pourquoi ils savaient qui ils étaient Ah oui, oui, oui, Après avoir reçu le fouet, ils ont compris, vous touchez à cela, le fouet tombe. Alors, on leur présente, allez-y, vous pouvez prendre mes papés. Pour que vous comprenez cela. Donc, c'est l'esprit du Seigneur qui tient encore que ces choses ne puissent pas arriver à cause et grâce et pour vous. Mm -hmm. Parce que l'Écriture nous dit jusqu'à ce que le dernier, vous vivez les saintes écritures et vous ne faites pas attention en fait cela. Nous sommes dans le temps, effectivement, où le Seigneur est, est en train d'accomplir effectivement sa parole, mon frère et ma soeur. Et nous sommes là comme si nous jouons la comédie en fait que nous allons. Nous ne pouvons pas venir à l'église comme les catholiques et les protestants, on attend qu'on fasse l'hostie et puis après on avale et puis on est parti. Non. Nous venons à l'église parce que pour nous, ce n'est pas la même chose qu'effectivement, c'est en fait le peuple de Dieu qui se rassemble pour glorifier son Dieu et entendre ce que leur Dieu leur dit. Est-ce que vous comprenez Ah oui, nous ne venons pas par les yeux. Hein. Le bonheur que j'ai, c'est de pouvoir, quand nous arrivons, je vois ma soeur. Qui a... Tout à l'heure, je voyais, c'était notre soeur, notre soeur, Wivine, qui était dans mon bureau. J'ai la regardé, j'ai dit, Seigneur, c'est vrai, c'est une jeune soeur. Mais vous vous rendez compte, effectivement, mardi, jeudi, dimanche... Elle quitte Charleroi toute seule. Dans la... Pas quelqu'un à côté pour un peu stimuler, pour dire que, prends courage, on est ensemble, on va là. La... Non, non, non. Elle quitte la voiture. Là, parce qu'elle peut aussi dire, non, je suis aussi fatigué. J'habite loin, je regarde seulement la télévision. Non, prends sa voiture là. Je la regardais. Vous savez, les gens se rendent compte, mais mon âme était vraiment touchée. J'ai dit, elle est jeune, Seigneur. Elle habite sur Charleroi. Elle prend la voiture. Elle rentre. Là, parce qu'après, ici, la réunion. Elle va rentrer encore dans la voiture. et s'assied là-bas et démarre pour rentrer à la maison. Puis demain, il a examen. Le jeudi, encore... Non, il y a de quoi dire merci au Seigneur. Oui, mon frère et ma soeur, c'est que Dieu, notre Seigneur, fait des choses au milieu de nous, avec des jeunes. On regarde, on ne regarde pas tellement très bien. Parce que, regarde les autres jeunes dans l'extérieur, effectivement. C'est pour ça que nous devons glorifier Dieu. Quand on le regarde. Ils ne sont pas obligés, mais chaque fois qu'il y a réunion, et quand nous passons par eux, nous voyons des enfants, nous disons, Seigneur Jésus, quel bonheur de pouvoir réellement t'avoir. Pouvoir... C'est pour ça, nous ne nous rassemblons pas comme les autres. Nous nous rassemblons effectivement parce que nous avons réellement confiance dans notre Dieu et nous savons ce qu'il attend, ce qu'il veut de nous, effectivement. Ah, 21h là. Alors, regardez bien, nous continuons Romain et puis nous terminons par là. Il est bon. Verset 31 dit, si Dieu est pour nous. Qui sera donc contre nous, lui qui n'a point épargné son propre fils, mais qui l'a livré pour nous tous. Est-ce que vous comprenez Et la Bible dit bien que, oui, que Dieu te bénisse. La Bible dit bien que Dieu a tant aimé le monde. Qu'est-ce qu'il a donné de meilleur au monde Est-ce que, est que vous pouvez comprendre cela, mon frère Donc, il a donné tout ce qu'il avait il a donné son Fils unique. Et regardez même comment est-ce que les dons de ces dieux-là, parce que Dieu, Dieu a donné tout ce qu'il avait. Qu'est-ce que Dieu avait comme tout Qu'est-ce qu'il a donné comme tout ce qu'il avait qu Qu'est-ce qu que Dieu a Parce qu'on dit que Dieu a donné tout, effectivement, c'est vrai. Mais Dieu est la parole. Il s'est donné entièrement pour toi. Qu'est-ce que Dieu t'a donné, mon frère Massa Je dit, mais la parole a été faite chère. Je ne sais pas si vous comprenez, parce que vous me regardez, mais Dieu a donné le meilleur de ce qu'il était. Est-ce que vous comprenez cela Frères et sœurs, c'est la chose qui, quand tu sors ici, tu dis, mais quel est le problème qui peut me rendre tellement que je ne sais. J'ai dit, mais Seigneur, je sors plus, je ne peux plus. Oui, à un certain moment, ça nous passe par l'esprit. Mais quand on rentre à la maison du Seigneur et qu'on entend la parole on dit, mais Seigneur, mon Dieu, quelle est le, la taille du problème Peu importe. Mais je sais qu'avec ces problèmes que je vois devant moi, il n'y a plus de problème. Parce qu'avec ce que je viens d'entendre, j'ai dit Seigneur, je sors ici plus que vainqueur. Il y a avec tout ça, Seigneur, j'étais glorifié pour mon épreuve, pour ma situation. Alléluia. La grâce que j'ai d'avoir l'amour à ton endroit. Alors il dit, il dit ici, si, hein, il dit, il dit, il dit. c'est pour ça frères et sœurs, nous devons comprendre si nous sommes enfants de Dieu et que le Seigneur se révèle à nous, il ouvre ce qui est en nous pour que nous puissions comprendre. Quand nous sortons d'ici, nous ne resterons plus jamais Paris. Si nous restons effectivement avec le doute sur ce que Dieu est en train de pouvoir faire effectivement dans ta propre vie, c'est qu'il y a un petit souci. Parce que, nous disons, dans les sept Écritures, la Bible nous dit que les vivra vivront par ce qu'ils mangent, non. par ce qu'ils voient, non. par ce qu'il peut posséder. Non. Et comment va-t-il vivre non. Vous le répétez, est-ce que vous comprenez non. La foi, est-ce que vous la voyez non. Voilà le mystère. Non. Voilà le mystère. Non. Vous ne voyez pas la foi, mais elle est là présente. C'est ce qui fait que toi, tu quittes chez toi pour venir t'asseoir ici. Amen. Vous sentez quelque chose qui vous fait dire Lève-toi. Vous commencez à sentir dans votre cœur la, la joie de voir comme il chante La joie, la joie de Jésus. La paix, la paix de Jésus. La paix de Jésus. Alléluia. Donc là, j'ai là dans la rue quand je suis dans, le, dans les trains. Je suis en train d'avancer. Alléluia. La joie, la joie. De... J'avance avec ça. J'arrive ici, frère. C'est la flamme. Que Dieu te bénisse. Oui. Et puis quand je sors, la joie, la joie. De... Bien sûr, monsieur, les démons s'enfouissent. Quand ils te regardent, ils disent, oh, je l'ai mis un pardon pour être triste. Il est debout. Et il chante, mais je vais faire quoi ici je vais chercher notre maison. Oui, il doit aller chercher la maison de deuil. Pas chez toi. Amen. Chez toi, c'est la maison du Monsieur, joie. oui, Dieu est grand. Amen. Amen. Il faut qu'il trouve que cet homme, j'ai frappé. J'ai lui envoyé des épreuves. C'est situation difficile. Au lieu d'être comme ça, on ne serait pas très bien. Il lève les yeux du Seigneur. Qui est comme toi il dit, tu es incomparable. Il dit, mais même dans la souffrance, il a foi en ses dieux. Il dit, tu es incomparable. Il devient fou comme la femme de Job. Il dit, mais c'est pas possible. Même dans ton état ici, tu donnes gloire à Dieu. Oui, dans mon état, j'essaie une chose. Que mon est vivant. Eh oui, mon frère. Nous avons sujet à l'aimer, à les glorifier. L'heure est avancée. lèvons nous frère.